Donc, cette session, il y a deux présentations. Donc, il y en a une en fait sur les parties en fait POGIS en fait, tips en fait d'intégration, une deuxième après très courte en fait sur un outil qui s'appelle Tempus en fait au niveau multimodal. Sur cette première, Damien, le disait en fait introduction, Oslandia intervient assez régulièrement dans les BG sessions de Dalibo. Donc là, justement, on a voulu changer de format au lieu de vous présenter des, modes d'application classiques avec PostGIS, c'est justement au lieu de faire de l'analyse spatiale sur comment est-ce qu'on introduit en fait PostGIS dans son SI et via des trucs et astuces. Donc déjà en fait pour euh, pour certains euh, se peut se poser effectivement la question euh, à quoi sert un CG? Donc là j'ai pris en fait un, un petit exemple hein, pour vous faire toucher du doigt en fait à quoi ça peut servir en partant en fait de la logique en fait de fleuves euh, et de villes. Euh, je ne sais pas si vous vous avez rendu rendu compte qu'on est dans une grande ville en général il y a une grande rivière où il y a un fleuve. Parce qu'au bah, fur et à mesure en termes de construction et d'histoire, à un moment donné, il fallait traverser en fait, et, et plus la ville était, était importante, enfin, plus, plus le franchissement était important, plus la ville en fait prenait de l'ampleur. Donc du coup, en fait, là on a un exemple en fait, de requête en fait qui utilise évidemment PostgreSQL et PostGIS en fait, qui est l'extension spatiale en fait, de, de PostgreSQL, pour permettre de se poser la question quelles sont les villes françaises de plus de 100 000 habitants qui ne sont pas traversés par un cours d'eau important. Alors le cours d'eau important, en fait, on le récupère auprès de l'IGN, en téléchargement, en fait, là, les, les données en fait, sont accessibles, en fait, en téléchargement alors, type open data. Et donc vous pouvez lancer en fait la, la requête et vous avez en fait, comme résultat donc un ensemble de villes qui dépassent bien les 100 000 habitants et qui ne sont pas en fait intersectées par ici en fait un cours d'eau de classe 1 et donc cours d'eau de classe 1, c'est évidemment les fleuves mais aussi les rivières en fait un peu importantes. Alors qu'est-ce qui est en fait spatial en fait, dans cette requête C'est la dernière ligne en fait le st intersects. Qui travaille en fait, sur deux géométries et qui va faire en fait, le test d'intersection, va renvoyer vrai ou faux, si on a une géométrie cours d'eau, donc la co.geom, qui intersecte une géométrie en fait, euh, de commune. Et donc, si on a une intersection entre les deux, on va avoir un oui, sinon on aura un non, et donc du coup, ça nous permet en fait, de réaliser la requête. Si on le représente toujours avec un outil SIG en fait, qui se connecte en fait, à notre PostgrePlogis, on a des points rouges qui correspondent aux villes en, fait, en question, qui dépassent les 100 000 habitants, et qui ne sont pas intersectés en fait, par un cours d'eau en fait, de première catégorie. Donc ça, c'est un exemple type de choses très basiques, c'est vraiment la base de la base, de ce qu'on peut faire en fait, avec des logiques de, de SIG, et de notions de SIG là, avec PostGIS dans Postgre. Maintenant, on rentre en fait, dans les tips. Comment est-ce qu'on intègre en fait, Postgre Pegis POS en fait, dans son système d'information Premier constat, on a très souvent besoin de venir charger en fait, de la donnée qui provient de sources hétérogènes et qui en général est sale. La donnée propre est rare. Il faut toujours à minima la modifier ou la tester, voire vraiment en fait, faire des traitements dessus pour commencer à pouvoir l'exploiter. Donc du coup, en fait, on est dans des logiques où la phase d'intégration, c'est à la fois se connecter sur la donnée, mais la, la, la pré-processer, la qualifier, avant de commencer à pouvoir en faire quelque chose. Et là, pour tous ces tests hein, et ces traitements-là, on a vraiment envie, besoin d'avoir bah, toute la puissance, en fait, hein, l'expressivité du SQL et de Postgre pour pouvoir le manipuler. Euh, face au premier point qui est l'accès, en fait, à la donnée, euh, la réponse, on va dire classique est euh, et courante qu'on peut entendre, c'est vous n'avez qu'à utiliser un ECL. En gros, débrouillez-vous avec la boîte noire et ça va bien faire le boulot. Bon, sauf que euh, une, une réponse qui est plus intéressante et qui est plus en fait post-grès centrée, c'est de se dire ouais, mais non, on a les foreign data wrappers qui existent. C'est exactement pour ça que ça a été conçu et ça va nous permettre en fait de venir accéder à la donnée tout en ne déléguant pas en fait à un autre outil en fait, externe dont on ne sait rien à la phase d'accès à la donnée. Donc, Foreign Data Vapor, j'imagine que vous connaissez déjà. Donc, ça fait partie du standard depuis déjà plus d'une dizaine d'années. C'est inclus, en fait, dans PostgreSQL depuis la 9.3. Et ça permet justement d'accéder à des sources de données externes qui ne sont pas forcément que de la base. Donc, là où c'est intéressant, c'est qu'on peut accéder à des sources externes, euh, données agnostiques, ça peut être des fichiers plats, ça peut être des web services, etc. On a déjà en fait plus d'une 50 de connecteurs disponibles nativement là maintenant tout de suite, et si on utilise l'extension multicorne en Python, on a la possibilité de venir écrire ses propres foreign data wrappers, donc en gros on peut en étendre encore davantage. Là, on se connecte, hein, enfin on se concentre sur des foreign data wrappers géospatiales, et vous en avez un qui s'appelle OGR, foreign data wrapper, qui permet de faire le lien entre une librairie qui s'appelle OGR, donc c'est OGR, OGR et GDAL qui sont deux librairies en fait, qui sont connexes et qui permettent d'accéder en fait, à des fichiers dans de très, très nombreux formats donc en gros OGR c'est un peu le coup de Suisse c'est le moyen d'accéder à de très, très nombreux formats vectoriels en géospatial et vous avez justement un Foreign Data Wrapper qui vous permet de faire le lien entre les deux. Donc tous les formats lisibles par OGR en vectoriel sont potentiellement manipulables depuis POSD. Comment ça fonctionne On récupère depuis le GitHub en fait, le code de PGSQL OGR Foreign Data Wrapper. On l'installe. Donc là, il n'y a aucune difficulté, c'est un make-make-install. On va venir définir un Foreign Data Wrapper. Donc là, on voit les extensions PostGIS, certes et OGR for a data wrapper. On crée en fait la connexion, et on a donc un data source qui pointe vers un fichier shapefile, qui est un fichier plat, euh, qui est de format en fait chef file et donc du coup on va pouvoir le manipuler, il a un petit nom, shapefile France dans la suite en fait, du process. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre On a besoin de connaître la structure de ce fichier en termes d'attributs. Donc en gros, les noms de colonnes et les noms de colonnes qu'on va venir re replacer dans une table, ici, qui sera une fois une table, euh, qui euh, va contenir la même structure en fait, attributaire que dans le shapefile en fait, précédemment exposé. On retrouve dans les options euh, à la fois en fait, le serveur chef France et le nom de la layer en, fait, en question. Bon, une fois qu'on a fait ça, c'est fini, ça marche. On a en fait, réussi à exposer depuis en fait PostgreSQL un, un chef file en fait, qui est quelque part sur le disque là, dans Slash /tmp. Et on peut venir vérifier en, fait, en lançant une requête spatiale qui va évidemment en fait, se positionner sur la, la table en fait, externe en fait, qu'on vient de créer. Et Donc c'est fonctionnel. Donc euh, évidemment, si on, on veut en fait aller plus loin en termes d'usage, euh, il y a quand même une petite chose à savoir, c'est que euh, il reste en fait encore euh, un ticket en fait qui n'a pas été euh, qui n'a pas été clos et qui euh, est en lien avec les métadonnées en fait de POSGIS. Donc si vous voulez utiliser en fait des outils externes qui euh, utilisent en fait votre table externe, vous devez en fait Créer, c'est le plus simple, une vue qui va venir explicitement indiquer quel est le système de projection, donc ici c'est via le, la fonction st 7 srid avec le code en fait qui correspond au code du système de projection en question et qui va venir caster en indiquant quel est le type de géométrie utilisé. Il y en a plusieurs, point, ligne, polygone, etc. Voilà, donc du coup vous avez une une, une post-étape avec une vue en fait à créer pour être en capacité de l'utiliser avec des outils externes. Et là, en fait, en l'occurrence, on configure en fait un outil externe qui de web service pour se lier en fait, à cette donnée-là et on vérifie au final que c'est fonctionnel. Donc du coup, on est en capacité d'utiliser un web service qui n'a pas été conçu pour utiliser des, des formats de fichiers de type shapefile, mais qui, grâce à PostgrePosys, va lui permettre de rentrer en communication. Dans la même veine, lorsqu'on arrive dans un SI, euh, des fois, c'est un SI qu'on n'a pas choisi et on nous dit ah oui mais c'est du Oracle. Et la, la, la, la suite logique lorsqu'on est sur du spatial, c'est de dire ah oui mais c'est du Oracle spatial. Ou alors la déclinaison, c'est de dire c'est du Oracle pour les données et on n'est pas prêt en fait à passer sur du Oracle spatial parce que c'est trop cher. Bon et on fait quoi là-dedans ben, la, euh, la première élément de réponse, c'est de dire bah, ça tombe bien, on va migrer sur, la, sur du PostgreSQL. Et des fois c'est ce qu'on fait. Sauf que des fois, euh, il y a eu un tel investissement en fait, sur du Oracle, hein, parce qu'il y a plein d'autres applications qui en dépendent dans le SI, qu'on ne peut pas tout de suite, là, dans l'instant, dans les, dans les semaines qui viennent, faire la migration. C'est trop long, c'est trop coûteux, il faut le faire. Donc l'alternative pour arriver en fait, à utiliser des outils open source qui se basent massivement sur PostgrePodice, ou déjà la tout court, c'est de pouvoir mettre en place ben, un lien de forme de réplication entre Oracle et PostgreSQL et on a rajouté en fait le support spatial. Donc ce qui est euh, toutes les géométries qui sont en fait stockables en fait dans Oracle spatial, on les retrouve également réplicables en fait avec le même euh, foreign data wrapper Oracle euh, dans Postgre Post Donc comment est-ce que ça fonctionne <coughs> De la même manière, on crée les extensions, on crée en fait à la fois la PostgreSQL et la Oracle on crée en fait une un, un définition de serveur, on map en fait l'utilisateur en fait, Oracle dessus, je pas vite parce que ça j'imagine que vous connaissez, et puis ça... Et on a en fait ensuite le Crane avec la même structure attributaire qu'entre Oracle en fait et Postgre. Donc on a à nouveau en fait la logique de, de mapping entre les deux structures en fait attributaires, et là vous voyez que vous avez bien le cast sur le type de géométrie donc là, là en l'occurrence c'est une géométrie de type ponctuel dans un système de projection particulier euh, là où euh, ça diffère un peu par rapport à tout à l'heure c'est que là dans, dans la présentation euh, ça peut être intéressant de rajouter une logique de matérialisation pour ne pas à chaque fois en fait, interroger en fait, la table côté, post, côté oracle à chaque requête en fait, côté, côté post -grême. Donc du coup, en fait, on va matérialiser en fait, la vue euh, qui va reprendre en fait, l'intégralité du contenu de la table étrangère. Et évidemment, on va créer les index. Donc un index à minima du minima sur la clé primaire et également en fait, un index sur euh, la colonne spatiale pour avoir un index spatial également sur la géométrie. Et vous pourrez donc rafraîchir... en fait à, à la demande en fait la vue matérialisée pour en fait avoir en fait un rafraîchissement par rapport aux données initiales. Alors chose que je n'ai pas dit le connecteur en fait au G en fait, est en fait read-only tandis que celui Oracle Spatial est en read-write. Donc si vous voulez c'est techniquement possible d'avoir également en fait un système qui va venir écrire également dans Oracle Spatial et pas uniquement en fait un répliquant en lecture. Euh, Celui-là en fait on l'a testé en production depuis euh, ça va faire maintenant neuf mois. Euh, ça fonctionne en fait au quotidien, en fait, euh, également sur la partie spatiale. Et les temps de réplication sont comparables à ce que le client en fait, observe sur des réplicas Oracle Oracle natif. Donc on n'a pas de perte de performance hein, du fait de l'utilisation du forum data trapper et euh, juste ça marche. Euh, troisième cas d'utilisation en termes de tips. Euh, lorsqu'on est sur les process en fait de chargement de données, euh, c'est la validation de la donnée. Donc, je vous ai dit en fait en général la donnée est sale lorsqu'on la récupère. Donc, un des enjeux, c'est de se dire au fait, euh, est-ce que ma donnée est vraiment sale ou pas Et donc, on a en fait un test dans PostGIS qui s'appelle ST_IsValid, qui permet donc via la fonction éponyme de venir tester si euh, la géométrie en fait, qu'on lui passe en paramètre, est ou non valide. Alors valide, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des géométries qui sont considérées comme invalides. Là, vous avez plusieurs cas d'utilisation. Vous avez par exemple, donc là ce sont un polygone, donc en gris un peu foncé, et en gris clair, c'est la notion de trou. Donc un polygone peut avoir des trous. Et donc un cas d'invalidité, c'est lorsque le trou en fait, est légèrement à l'extérieur de l'enveloppe en fait, du polygone en question ou quand il est en fait adjacent, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de règles, et donc du coup on peut se retrouver sur des cas d'invalidité. Bref. Euh, grâce en fait à PostGIS, donc sur les versions récentes, on a une fonction STMEC valide, qui nous permet de dire, ok, la géométrie en fait au départ est invalide, je le sais, mais je vais faire en sorte de la rendre valide en exprimant les mêmes points de coordonnées, autrement, pour ne pas perdre de coordonnées, mais les exprimer d'une manière qui va devenir valide. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le slide précédent, c'était massivement des polygones qui étaient invalides. C'est le cas principal. Le principal type de géométrie invalide, ce sont des polygones. Donc là, vous avez une petite requête qui, lorsque la géométrie est invalide, donc différente de valide géométrie, et qu'on est sur du polygone ou du multipolygone, on va rendre en fait, la géométrie valide. Et on a ici en fait, l'utilisation de SC Collection Extract pour récupérer euh, donc uniquement la composante euh, surfacique de l'ensemble euh, de la nouvelle géométrie qu'on vient d'exprimer autrement. Donc, et donc ça, en fait, en faisant ça, ça va nous permettre d'obtenir au final une nouvelle géométrie surfacique, mais valide. Et on fait l'update en même temps. Euh, autre cas à gérer si on veut, en fait, être exhaustif et avoir quelque chose d'automatisé, c'est gérer les surfaces nulles. Donc, vous avez des, des, des géométries qu'on qu peut flaguer, en fait, en empty. Donc, si vous n'avez aucun point dans la géométrie, il suffit, en fait, de, de, de lui indiquer qu'elle est empty. Et donc, ça sera valide. Et l'autre cas, en fait, à gérer, c'est également lorsqu'on a donc, un, un ensemble de, de points qui correspondent, en fait, à, à une ligne. Le cas particulier, c'est lorsqu'on a un linéaire avec un seul point, c'est invalide. Un moyen de le traiter, si on ne veut pas perdre le point d'origine, parce qu'il est signifiant, c'est par exemple de mettre en place une infime translation à partir du point de départ, en disant « ceci est mon nouveau point de destination ». Et donc là, vous avez deux points, et vous avez donc du coup, en fait, quelque chose qui est valide. Par contre, euh, ça vous crée en fait un vecteur qui est orienté, peut-être pas dans le bon sens donc ça commence à devenir en fait, un, peu, euh, un peu différent tandis que dans les autres cas précédents vous n'aviez pas de perte d'information pas d'ajout d'information euh, ça, ça permet en fait, de mettre en place des procédures automatisées via des scripts où on récupère de la donnée qui est dans un état tel qu'elle est et en fait on la traite et on la processe pour déjà avoir quelque chose qui soit manipulable en base. Parce que ce que je ne vous ai pas dit c'est que si la donnée est invalide ça va être bloquant sur certains types de requêtes qui font appel en fait à des librairies de calcul liées en fait à, à postGIS et donc à Postgre et qui elles ont besoin absolument d'une validité de données. Donc en gros c'est fondamental que vos données soient propres en fait en, en stockage. Quatrième tips, sur les traitements de données. Donc, dans Postgres, vous avez des centaines de fonctions. Bon, mais ce n'est pas parce qu'il y, y a des centaines de fonctions dans Postgres que vous allez forcément trouver euh, du premier coup exactement celle qui vous correspond. Euh, donc, à un moment donné, vous allez euh, vouloir aller plus loin que uniquement une expressivité à base de SQL pour imbriquer des fonctions euh, au niveau POSGIS un moyen <coughs> d'aller plus loin et évidemment en fait, de scripter en fait, cela. Évidemment, vous pouvez le scripter en fait, à l'extérieur de la base, mais là, ce qui est également intéressant, c'est que bah, via des fonctions euh, d'extension euh, au niveau langage, vous pouvez en fait, l'exprimer directement dans la base. Et un langage en fait, qui est extra extrêmement intéressant euh, par sa richesse en, fait, en termes d'API, en fait, sur des librairies en général et des librairies en fait et si particulier c'est le Python. Donc là en fait vous avez un cas d'utilisation en fait qui utilise le Python qui va vous permettre depuis PostgreSQL via du SQL d'appeler en fait un traitement. Donc la librairie Python qui nous intéresse est GeoPI qui est une librairie qui permet de faire du géocodage. Concrètement, on lui donne une adresse et elle va vous renvoyer des coordonnées XY qui vont donc en, bah, correspondre à des coordonnées sur une carte. Bon, vous avez la partie en fait, installation. Donc on installe en fait, les différents paquets. On crée l'extension POSGIS, On s'inscrit sur, sur le service qui s'appelle Geonames. Alors il y en a plusieurs, mais là c'est un et c'est celui qu'on va utiliser. Et vous avez ici en fait, la fonction euh, qu'on appelle Geoname et qui à partir en fait, d'un toponyme donc d'une adresse va vous permettre de vous renvoyer un point et ici en fait en latitude longitude. Et donc là, vous avez volontairement en fait un script qui est extrêmement concis, où ce qu'on fait, c'est, en Python, d'importer en fait, la partie géocodeur, de lui dire qu'on utilise en fait, le GeoNames, avec un compte qui correspond à celui qu'on a créé sur le site en fait, de GeoNames, et on va géocoder en utilisant le toponyme qu'on a passé en paramètre en entrée. Et à partir du résultat, on va créer une nouvelle géométrie. Là, on est dans une requête PostGIS qu'on va flaguer qu'on en fait, qu va caster en, fait, en tant que géométrie de type point latitude longitude et on retourne le résultat. Donc en l'occurrence le premier où on renvoie en fait, un message d'erreur. C'est tout. Si on regarde en fait, au niveau de l'appel, ça nous permet en fait, d'appeler en fait, la fonction GeoNames qui est ici avec une adresse et ici en fait, on appelle une fonction en fait, toujours en fait, provenant de Postgis, qui nous convertit, en fait, une géométrie native de Postgis en coordonnées, en fait, GEOGIS. Donc, au final, en fait, on obtient, ça, c'est le, le résultat, les coordonnées, en fait, du point, en fait, qui nous, qui a été géocodé. Et si on regarde, en fait, ensuite, avec un appel sur OpenStreetMap, à partir des coordonnées en question, on voit qu'effectivement, on est bien sur New York, donc ça nous permet de valider, en fait, le, le process. Dernier type d'intégration toujours, c'est plus la partie en fait manipulation et euh, cette fois-ci aval. Euh, donc, euh, vous avez en fait un, un outil qui s'appelle QGIS, qui est un SIG desktop, euh, donc qui fonctionne en fait sur un poste de travail et qui permet en fait, de venir charger, manipuler en fait des données SIG. Évidemment, vous pouvez en fait depuis QGIS charger des données en fait PostGIS. Aucun souci, c'est fait pour et tout le monde le fait au quotidien. Euh, ce qui est un tout petit peu moins connu euh, et qui est très utile, c'est l'extension DB Manager qui permet en fait, de venir, euh, non pas en fait charger une, une table, mais passer une requête. Donc on va passer une requête, là si vous voyez sur la capture d'écran, ici sur la fenêtre de DB Manager, on a en fait une requête avec un CTE en fait, et des selects euh, qui permet euh, de venir en fait... Euh, euh, venir euh, sélectionner uniquement ce qui nous intéresse. Et donc, de quoi a besoin en fait, des baby managers pour pouvoir afficher en fait, ces données-là dans, dans QGIS Il a besoin, à minima du minima, d'une clé primaire et d'une colonne spatiale. Bon. Tips, en l'occurrence, dans votre euh, requête, hein, euh, donc, le, vu que ça va être utilisé comme une sous-requête, hein, euh, c'est tout bête, mais ça peut vous faire gagner du temps, à ne pas mettre de point-virgule, hein, parce que si vous mettez un point-virgule comme vous en avez l'habitude dans une jolie requête bien, bien construite, bah, vu que ça va être réussi dans une sous requête le message d'erreur n'est pas évident, mais ça ne marchera pas. C'est énervant. Euh, autre tips, je vous ai dit, en fait, il a absolument besoin euh, d'une clé primaire, mais d'une clé primaire qui est sous forme en fait, d'un entier. Donc, si pour X et qui n'est évidemment pas double nez donc si pour X raisons vous avez en fait une clé primaire qui n'est pas un entier ou qui, euh, qui n'est pas une vraie, vraie clé primaire parce qu'il y a un, un produit cartésien, etc., ben, l'autre type c'est d'utiliser en fait, un, un number sur une fonction de windowing, casser un integer, pour créer en fait une clé primaire dans votre euh, Select depuis le DB Manager, et là vous serez sûr que vous avez bien l'affichage dans le Q6. Voilà pour la partie en fait intégration. Donc là, le propos était de vous montrer en fait quelques focus sur des points en fait, qui permettent de faciliter en fait, l'intégration de PostGIS dans votre SI depuis les logiques en fait, très très amont et orientées données, vérification de la donnée et manipulation de la donnée en fait en aval. Um, on fait, um, je, je déroule en fait le, le, la suite en fait sur Tempus et on fera le, les, les questions en fait ensuite. La deuxième est plus courte. Je vous rassure. Hop. Donc sans transition, um, la deuxième, le deuxième outil en fait que je vais vous présenter en fait, euh, son nom est Tempus C'est un framework en fait multimodal. C'est-à-dire, euh, c'est un framework de, de recherche d'itinéraire multimodal. Alors Recherche d'itinéraire, bah, tout le monde connaît. Là, vous avez en fait, des, des captures d'écran, d'une application en fait, sur, euh, sur un smartphone qui utilise un Vous avez un fond de carte, ça vous indique en fait, le point de départ, le point d'arrivée, la feuille de route. Vous allez venir jusque-là, ouais, ok, on connaît. Quoi. Euh, alors du coup, ça sert à quoi Donc, euh, yet another multimodal planner, à quoi ça sert ce truc-là euh, alors, le, le point de départ, c'est un, un laboratoire en fait, français, l'IFSTAR, c'est euh, anciennement INRET, euh, qui est venu en fait, euh, au départ en fait, nous voir sur euh, le fait, en fait d'arriver à capitaliser euh, les résultats de, euh, de travaux, en fait, de thèse hein, qui avaient été euh, précédemment en fait, réalisés, et qui étaient très novateurs au niveau algorithmique. En regardant en fait, ce qui avait été fait, euh, le constat c'était de dire qu'il faut non seulement en fait, arriver à capitaliser ça, mais surtout en fait un moyen de capitaliser dans le temps. Donc avoir une approche en fait, framework où en fait, la partie en fait, euh, algorithmique ne soit qu'une petite partie de l'ensemble de l'architecture, en gros là où il y aura l'intelligence pour eux, et donc qui sera réellement euh, euh, modulaire, et on pourra faire des tests en fait, de performance, en gros en fait, affiner les algorithmes et capitaliser en fait, l'architecture. Et évidemment, vu que, vu que ça fait vraiment sens pour eux, c'est vraiment du multimodal, donc pas uniquement en fait, une logique en fait, routière, mais en fait, elle a différents modes de transport. Donc pour le côté en fait, framework, ce qui a été choisi, c'est un système en fait, avec un cœur qui propose une API. Et sur cette API, vont venir se plugger des plugins. Donc ça vous rappelle étrangement ce qui existe déjà avec PoseRey, où vous avez également un cœur, vous avez également une API, vous avez des extensions. Là, c'est exactement la même chose, mais pour un moteur en fait, de recherche d'itinéraire. Je vous ai parlé du multimodal. Euh, au niveau multimodal, le, le, la, la couche en fait, minimale, en fait, c'est la couche en fait, routière. Et ensuite, va venir se, se greffer en fait, dessus, s'appareiller dessus, la couche transport, donc transport en commun au sens large. Donc, ça peut être les bus, ça peut être le métro, ça peut être etc. Et également, les points d'intérêt pour, par exemple, rajouter les bornes de vélo ou les autres modes de transport en fait, doux. Ça peut être les parkings aussi pour les voitures. Enfin, tous les, tous les lieux, en fait, qui sont ponctuels et qui ont également, en fait, un impact sur les, les modes de transport. Donc, ça, c'est au niveau du concept. Donc, je vous ai dit framework, logique d'extension en fait, avec des, des API pour les algorithmes et multimodèle en fait, dans sa conception. Euh, un autre point qui était important, euh, euh, c'était de se dire hein, alors, on ne veut pas refaire les mêmes erreurs que d'autres moteurs euh, par le passé qui, si, en termes de performance, n'étaient pas très euh, performants. Euh, donc, du coup, euh, le, le graphe en fait, résultant de l'ensemble en fait, des informations euh, des réseaux de transport, donc ce graphe-là doit être forcément persistant en mémoire, pour qu'à chaque fois qu'on va y faire des requêtes dessus, on ait déjà le graphe, et qu'on n'ait pas besoin en fait, de faire des manipulations, sauf s'il y a des informations qui changent. Donc si on a des infos de trafic en temps réel, évidemment elles vont impacter en fait, euh, des informations sur le graphe, mais si rien n'a changé dans le graphe, il est déjà en mémoire, il ne bouge pas. C'est multi-tradé, donc du coup en fait on peut envoyer en fait plusieurs requêtes en fait en parallèle, ça marche. Et c'est le cœur en fait a été écrit en fait en C++. Accessoirement templé. Si on regarde en fait un petit schéma d'archi, donc on retrouve le cœur de Tempus en fait ici, les plugins en fait avec différents types de de recherche itinéraire en fait à droite. Et c'est extensible, donc on peut en rajouter autant qu'on veut. PostgrePogis, en fait sert de, de, de support en fait pour le graphe lorsqu'il n'est pas en mémoire donc c'est un peu le, le support persistant en fait du, du format de données et on a un loader qui permet de venir charger de la donnée en provenance de fichiers par exemple fichier OpenStreetMap pour de la donnée routière fichier GTFS pour la donnée transport en commun etc donc là en fait on a l'ensemble en fait de l'architecture qui ensuite va être exposé ou exposables via des, des web services. Donc là, on a repris les, les standards en fait, qui sont utilisés en fait, au niveau en fait, géospatial. Et donc du coup, en fait, on peut ensuite, via un plugin pour QGIS, que je vous ai présenté tout à l'heure très brièvement, venir visualiser aussi depuis un SIG Desktop les, les résultats en fait, au niveau algorithmique. Euh, au niveau algorithme, donc on a en fait un, un algo qui s'appelle A étoile, qui est en gros un Dijkstra amélioré en fait. Donc du coup en fait qui est beaucoup plus efficient. Euh, actuellement en fait on a des, des travaux en cours pour être encore plus efficient euh, en étant. Alors là c'est intéressant lorsqu'on est sur des, des graphes en fait avec une, une taille importante. En gros euh, l'Europe euh, et non plus en fait une simple agglomération. Euh, donc pour aller en fait en, encore plus vite. En ayant en fait déjà en fait précalculé en fait les, les, on va dire, certains chemins euh, qui sont possibles et d'autres qui, qui ne le sont pas. Si on se recentre en fait sur une aglo en l'occurrence sur les données de Lyon euh, pour en, le mode piéton donc il n'a pas à se préoccuper de ce que je peux tourner à droite à gauche etc l'essence interdit bon bref c'est plus simple pour lui euh, une requête de recherche d'itinéraire classique euh, sur, sur, une, sur la machine en fait, qui a servi en fait pour les tests, était euh, relativement rapide, on est de l'ordre de millisecondes. A contrario, c'est quand même beaucoup plus euh, gourmand en termes de ressources lorsqu'on a en fait hein, des logiques en fait, où on a des parkings, donc on va garer sa voiture. Puis en fait, on on va en fait faire son trajet en voiture, puis euh, évidemment aller à pied au parking, etc. Donc on commence à mixer en fait, différents modes de transport, on peut aller à, à Maxima sur, des, sur ben, à peu près 30 fois plus, au niveau en fait, du temps, de, du temps de, de calcul. Ce qui est également intéressant sur ce projet, c'est que euh, donc, euh, au début, c'est l'Istar en fait, qui, qui, euh, qui a initié en fait. La, le, la partie projet au niveau algorithmique et en fait qui a réalisé la partie industrialisation et conception en fait, du, du framework et l'histoire continue en fait, sur la partie algorithmique donc il y a une, une forme de séparation entre euh, l'intelligence en fait, au niveau algorithmique purement métier et l'industrialisation en fait, du framework pour avoir quelque chose d'industriel et sur lequel il puisse capitaliser dans le temps donc ça, c'est également intéressant. Et une fois qu'ils euh, bah, ont été contents en fait, du résultat en termes d'industrialisation, euh, bah, c'est posé la question de l'open source. Euh, donc on leur a dit, ouais ça serait intéressant vous, à la fois que vous l'utilisiez, que vous ne soyez pas les seuls à l'utiliser, etc. Donc il a fallu convaincre. Ça a fini par... Euh passé donc du coup en fait le, pro, le projet est en open source et donc en premier résultat en fait de ça, que, ben, du coup ça crée de l'usage et là en ce moment c'est Mappy qui est en train de le prototyper pour son futur moteur de recherche itinéraire en 2016. Donc on a en fait un, ben, comme déclinaison ben, un, une histoire qui est intéressante entre ben, à la fois en fait une composante purement recherche au début une envie besoin d'arriver à capitaliser et de pas refaire à chaque nouvelle thèse, euh, bah, from scratch, on, on reprend tout en fait en, en termes de, de plateforme, euh, une industrialisation pour avoir quelque chose qui soit réellement en fait, euh, fonctionnel, et le passage sur des applis en fait encore plus industrielles, pour non plus être au niveau du naglo, mais être au niveau Europe sur des recherches itinéraires. Le code est accessible sur tempus-project.com. Voilà, c'est tout. Merci. Ouais. Oui. Alors, alors, PG Routing, en fait, historiquement... Euh, alors, on va revenir, voilà. Quand je vous ai dit, en fait, que, que justement, Tempus avait été conçu pour garder le, le graphe persistant en mémoire, c'était justement pour ne pas faire comme dans PG Routing. Dans PG Routing, alors, historiquement, PG Routing, s'était conçu pour faire du routing à l'intérieur des bâtiments de l'EPFL, donc l'Université de Lausanne, euh, et faire du routing, en fait, de bureau à bureau. Donc de dire, je suis à tel endroit, je vais aller à tel autre endroit, j'ai des contraintes de, de droit d'accès avec un pass qui me permet d'accéder à tel bâtiment mais pas à un autre. Euh, il pleut, euh, donc je dois passer par des endroits couverts. Comment je fais euh, Ça a été conçu pour ça. Euh, par contre, euh, en termes de taille de graphe, euh, ça pas été, euh, la taille de graphe de l'EPFL, c'est 40 000 nœuds, c'est assez petit. Donc ça, pas, il n'y avait pas de besoin d'arriver en fait, à avoir quelque chose qui soit extrêmement performant, etc. Donc du coup, euh, bah, ça ne pas, performant. Euh, et et lorsqu'on a des accès concurrents dessus, euh, à chaque fois en fait, on doit remonter tout le graphe en mémoire, ce n'est pas efficient, euh, même si on ne remonte que la partie du graphe qui nous intéresse euh, pour le routing, euh, c'est, voilà, c'est pas super adapté. Donc là, on a justement voulu faire quelque chose qui soit différent, euh, où euh, dès le concept, on est quelque chose qui soit optimisé, en fait, là-dessus. C'est une très bonne question et j'ai pas le, j'ai pas de, j'ai pas de bench en fait là-dessus pour voir si au niveau, au niveau du moteur, quel est le, le plus optimisé en fait entre les deux depuis PostgreSQL. Intuitivement en fait, on se dit que la partie Python en fait en termes de performance va a des chances d'être plus rapide en fait, que la partie PLSQL. Par contre, depuis Postgre, euh, il y a quand même un bench qui mériterait d'être fait. Je n'ai pas la réponse à ça. Est que est est euh, est -ce que... Alors, après... Est... Euh, ouais. Disons, là, ce qui est vraiment très intéressant en fait, au niveau Python, c'est qu'on a déjà toutes les lits Python, qu'on n'a pas évidemment en PLSQL, et c'est des lits Python en lien en fait, avec euh, les traitements spatiaux. Donc, en gros, on est quand même très haut niveau. Euh, par contre euh, on est très haut niveau que si on ne fait que appeler des fonctions qui elles-mêmes euh, sont rapides en Python parce qu'elles-mêmes en fait se basent sur des libs qui en dessous euh, sont en C++, en C, etc et que Python ne sert que d'API euh, en fait, au niveau, donc ça c'est le premier point après si on a vraiment des besoins de performance euh, l'enjeu il n'est plus PLPSQL ou PLPython il est de se créer en fait sa propre euh, sa propre extension euh, depuis euh, de, depuis pour venir manipuler en fait des fonctions qui bas niveau sont dans le langage en fait euh, compilé euh, donc euh, on le voit par exemple dans PostGIS lorsqu'on est sur des, des fonctions où on a en fait des, des faibles besoins de performance on peut être en PLPGSQL et donc, du coup, on peut être en plein Python. Par contre, lorsqu'on a un besoin, euh, par exemple, là, tout à l'heure, la fonction d'intersection entre deux géométries, celle-là, forcément, euh, il faut qu pour qu'elle qu puisse être fon fonctionnelle avec des bonnes perfs, euh, il faut qu'elle soit dans un langage en fait, compilé pour, euh, pour que ça marche. En fait. ouais. Et... personne... Merci.